Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, l'innovation au service du collectif est le thème qui nous rassemble cette matinée. Très heureux de voir que le sujet a de l'écho. Innover est la condition de la survie dans un monde qui change. Alors, on a maintenant le plaisir d'accueillir un économiste de renom. Il s'agit bien sûr de Nicolas Bouzou. Merci de l'applaudir. L'alliance de ce que vous êtes vous, par exemple, les institutions de prévoyance, très présentes dans les entreprises avec les technologies, permet de faire de l'innovation qui, est au service d'un projet collectif. Le CETIP a organisé aujourd'hui ce colloque à l'initiative de ses adhérents, je dirais. Dans le cadre de la commission Innovation, ça a été une, dire une rencontre pour effectivement faire la démonstration que les institutions de prévoyance font de l'innovation depuis pas mal de temps et que c'était aussi le moment de se poser pour montrer effectivement tout ce qu'on fait dans le domaine de l'innovation. C'est une belle initiative du CETI. Ça permet effectivement de voir la problématique de l'innovation au niveau des autres IP du collectif et voir un peu ce qui est fait par ailleurs et ce qu'on pourrait nous-mêmes faire au service de nos adhérents. Elle m'a permis moi en tant que chef d'entreprise de venir un peu questionner les mutuelles et complémentaires sur leur contribution possible à des stratégies de réadaptation pour les personnes en situation de basse vision. Regarder comment aussi mobiliser l'action sociale au service tout simplement de l'inclusion de publics âgés handicapés qui aujourd'hui sont dans une sorte de zone grise de la politique publique et sur lesquels les complémentaires et les assurances ont un rôle clé à jouer. On va donc aborder maintenant notre cycle de conférence. Il est important que les administrateurs qui gouvernent nos groupes de protection sociale et les dirigeants opérationnels pratique une même matière, malaxe une même matière, celle de l'innovation technologique, organisationnelle et sociale. L'innovation, elle ne peut être considérée comme une chose importante que s'il est au service du collectif. Il faut qu'elle serve le plus grand nombre, elle est, est d'intérêt général. Mettre effectivement en valeur toutes les innovations euh, faite par les groupes de protection sociale où beaucoup d'entre elles euh, se rejoignent. était euh, très intéressant. Par exemple, j'ai été euh, fortement touchée par le deuxième avis médical euh, en ligne euh, fait par des experts pour l'intégralité en fait, des patients. En fait, L'innovation, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de technique, c'est aussi quelque chose d'humain. matinée, c'est une matinée très intéressante sur un sujet qu'on n'aborde pas toujours, c'est l'innovation sur les groupes de protection sociale. Les intervenants étaient de qualité, madame finesse qui a clôturé la séance, c'était aussi très intéressant, ça permet de réfléchir. Il ne faut pas faire des nouvelles technologies et des innovations qui sont des moyens, des puissances autonomes. J'ai assisté à toutes les tables rondes, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'il faut surtout refaire ce type de de, de manifestations, tant pour l'ensemble du, du secteur que pour l'ensemble le, de nos organisations. J'ai trouvé cette matinée très intéressante, très enrichissante, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a une idée forte, c'est que l'éthique est une nécessité pour que l'innovation ne, ne soit que positive pour tous. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vous remercie.